Salut On se retrouve pour un nouvel épisode On est sur... Pas vraiment un épisode d'ailleurs un... Plutôt une bataille On est sur Unlisted euh, Dans la dernière bataille J'avais débloqué Un Mitrailleur auquel... avec lequel j'ai Assis ah, J'ai l'impression d'avoir déjà joué avec lui Je me souviens plus, c'était il y a un moment On va rester sur Du standard Donc il m'a l'air bien placé Pour l'instant on va tout de suite basculer sur mon constructeur. Hop. Ok. Hop. Ah, il y a trop de... Je vois. J'espère que je suis bien caché. J'ai beaucoup de membres de troupes, à peu près la moitié, qui sont morts. Il y en a un qui a fait 4 kills par contre. Mon dieu ouais, c'est plutôt bien caché. Ouais on va pas. On va pas pousser en mettant plus. Déjà là, je pense que c'est pas mal. J'ai perdu mon mitrailleur. Dommage, lui il a fait un kill seulement. Hop on rentre. Ça grouille d'allié. On a un allié qui a fait beaucoup de kills. Hop. Aïe. Du coup mon point de spawn n'a pas été fondamentalement essentiel Ce qui n'est pas très grave, prochain point là-bas Alors dans, toute... dans les squads qui étaient là pas certain de tous ces aventures ah, ouais, qui m'a tué depuis super loin. Hop vengeance. On va piquer. C'est mon fusil ça. Ah bon sang. Faut pas que je pointe ma tête. C'est Yenot qui fait autant de score. Yet plutôt. Donc, il me reste plus qu'un fusillé, c'est mieux que rien. Je tends, non, pas encore. Aïe, aïe. Aïe, ok. Oh, on a des alliés qui ont mis des points de spawn vachement proches. Le mien qui doit être là n'est plus très utile. Je sais pas si je joue avec une team de plein de gens. En tout cas, ils sont forts. Il faut le tuer lui quand même. Il a un peu traîné. Aïe, aïe. Je pensais qu'il y avait du monde par là. Oh, ça m'a été un coup à la tête ça. Merci. J'ai eu quelques points pour l'aider à la capture J'étais pas là longtemps j'ai pas eu beaucoup de points Ça c'est un allié Hop J'ai pas fait beaucoup de kills, euh, rien d'utile avec cette squad d'ailleurs Prendre Aliment est peut-être maintenant trop loin Aïe Je sais pas si je vais réussir à rentrer avant de mourir dans le coin ça je on voit pas grand chose hein, avec le contre-jour Aïe. Alors il me reste des médecins On a encore 900 troupes Oh là, là Alors on va couvrir notre Non pas tout de suite On va profiter de la maison Puis on a quasiment cap la présence n'a pas été nécessaire mon équipe de médecins nous sert clairement d'équipe d'assaut avec les armes mitrailleuses je vais essayer Alors on va switch euh, Je sais plus voilà. J'ai deux carabines Et une arme auto Il est mort Je sais pas trop Touché Vous êtes pas mal là, vous êtes bien caché, c'est bien. Le point est juste là. Peut-être que je peux y accéder sans me faire décimer. Ça va pour l'instant. On va changer de bonhomme. Ça c'est les alliés, ouais Ça c'est un allié Mince, oh mince les autres ils se sont fait tuer, moi, bon, ils ont fait quelques kills C'est déjà ça Ah, combat je me demande si on va pas l'avoir avant que... Ouais. Ah euh, bah on va spawn ici. Je vais tout de suite basculer sur mon constructeur. Tenter de placer un point à proximité. Je sais pas servi à grand chose dans cette partie. On les a tellement roulés, On leur a tellement roulé dessus. Bon c'est pas mal d'expérimenter aussi des parties où... Euh... C'est pas mon équipe qui se fait rouler dessus, c'est l'équipe adverse. Premier, elle fait pas loin de 3000 points. J'ai juste 1000 et j'ai quand même plus que tous les autres de l'équipe adverse. Et ben. Bah. Alors, on est à 120. C'est encore un peu loin. On va essayer de se placer entre 60 et 100. Ah, ça me tire dessus. C'est là cachez-vous les gars. Ah, il y en a deux qu'on fait un... trois qu'on fait un kill quand même. Ça va, ils verrouillent pas trop trop mal les bots. Comment ça construction bloquée par d'autres objets Ah voilà, c'est bon. Allez, on avance. J'espère que je vais aider les alliés avec mon point. Oh là là, ce qu'on leur a roulé dessus J'ai encore jamais gagné une bataille aussi rapidement Aïe Je suis plus dans le point Ah c'est ballot ça Là j'y suis, ah là j'y suis Oh là là là là là là là la sais pas, Je sais pas comment on fait pour avoir le chat, ça me saoule. Je me demande si je vois pas un type radio euh, rien que pour pouvoir écrire dans le chat. Ce qui serait logique. J'ai fait 21 ennemis. J'ai pas eu le temps de tuer grand monde. J'ai tué quasiment que des gens avec un fusil à verrou. J'ai fait que 27 kills. Oh là là. Au moins j'ai tué 8 ennemis. Il faudrait que je détruise beaucoup de chars. Et sinon, progression, bla bla, amélioration. E, euh, j'ai déjà monté tout ce que je pouvais. Je dis ça, je crois pas me tromper. Oui, c'est ça. E, euh, euh, je peux encore améliorer des trucs, dont des améliorations des squads, qui permettent d'avoir plus de monde du, ju du génie, ou alors des améliorations d'armes. que j'ai un point disponible. On va faire monter les soldats. Euh, j'ai monté tous les trucs des squads. On va commencer à monter les soldats. Ok. J'ai rien débloqué de nouveau. Eh ben, on va s'arrêter là pour cette vidéo et on se retrouve bientôt pour une suivante.